Aujourd'hui j'apprends mon nouveau métier de conducteur de poids lourds un peu spéciaux, vous allez voir, et pour cela je vous emmène bosser en région parisienne chez les Transports Préma, un groupe familial qui recrute beaucoup en ce moment et en plein essor. Suivez-moi Bonjour Bonjour Je suis Michel Préma, l'une des dirigeantes du groupe Préma. Je suis ravie de te rencontrer, bienvenue chez nous. Merci Michel, alors j'entendais dire justement que le groupe Préma recrute en ce moment beaucoup de conducteurs poids lourds. On en discute ensemble Exactement, je t'invite à boire à café. Merci. Michel, merci beaucoup pour ce café en toute convivialité. Je suis ravi de découvrir aujourd'hui ton entreprise. Présente-moi d'ailleurs ce que représente aujourd'hui le groupe Préma. Le groupe Préma est un groupe familial fondé en 1925 par notre grand-père François Préma. Et ensuite, mes frères Philippe, Frédéric et moi-même avons pris la succession. En quelle année En 1985. D'accord. Et le métier du groupe Nous sommes spécialistes du transport en vrac liquide et solide en région parisienne. Et nous livrons des marchandises comme le carburant, matériaux du BTP et aussi des poudres, donc des citernes pulvées. D'accord. Et quelle est la force du groupe La force du groupe est notre pôle formation avec 6 personnes, 5 formateurs et une personne récemment embauchée dédiée au recrutement des conducteurs. Pour accompagner et intégrer le mieux possible nos conducteurs. Les chiffres clés du groupe, juste avant de parler du métier En 2017, le chiffre d'affaires du groupe a été de 56 millions d'euros. Chaque année, nous progressons depuis de nombreuses années. Ok. Et alors ton actualité, c'est le recrutement, notamment de conducteurs routiers métier C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Combien de chauffeurs vous recrutez cette année, 50 conducteurs, car nous avons investi dans 150 camions neufs cette année. Ah ouais, quand même. Ok. Wow. Ah ouais. <rire> D'accord. Et alors moi, ce métier m'intéresse beaucoup. Euh, en quoi il consiste hein Alors justement, je t'invite à rencontrer Bernard. Il va venir te chercher. Il va t'emmener sur le parc. C'est ton futur collègue et formateur. Bah Écoute, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Bonjour Bernard. Bonjour Thierry. Monte avec moi. On va discuter, on va se garer sur le parc. Bon, Bernard, merci beaucoup pour l'accueil dans cette cabine toute neuve. Explique-moi en quoi consiste ce job du coup, de conducteur routier chez Transport Prémat. Bah déjà, ravi que tu t'intéresses au métier de conducteur poids lourd. Euh, le but, c'est de livrer des marchandises dans les règles et de satisfaire nos clients. Toi, pourquoi t'aimes ce job C'est un job varié avec un grand rapport humain explique-moi un peu ton parcours chez Transport Prémin. Eh bien, écoute, euh, j'ai été 12 ans conducteur en citerne pulvée. Après, on m'a proposé de devenir formateur. Aujourd'hui, j'ai 55 ans et ça fait 4 ans que je suis formateur. D'accord, donc c'est toi qui vas me former, c'est ça Exactement. Bon, alors, on est dans une cabine toute neuve ici. C'est la première d'une longue série, c'est ça Oui, tout à fait. C'est une série de 50 qui va être étalée jusqu'en 2019. Notre patron est passionné de camions et ça se ressent dans ses choix de véhicules. Et cette année, on a mis le paquet. Super. Bon, alors moi, si je veux rejoindre ton équipe, quelle qualité il me faut Eh bien, il faut que tu sois ponctuel, rigoureux et dynamique. Merci Bernard. On il va faire un tour. Pas de problème. Allez. Il n'est jamais trop tôt pour postuler. Envoie-nous vite ta candidature. Au choix, tu peux conduire l'un ou l'autre. Paris, nous sommes spécialisés en région parisienne où tu vas voyager et livrer. Ici, c'est boîte auto et même bâche auto. Les deux. Tous nos camions sont Euro 6 et nous sponsorisons aussi un club de foot à Créteil. Tablette. Ton camion est équipé en informatique embarquée. Renault, Volvo et Mercedes. Nous recherchons toujours les meilleures performances technologiques et le confort pour nos conducteurs. On aime les passionnés et tu peux livrer du carburant. Michel, Bernard, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien et de votre entreprise. Bon, moi, j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les transports préma. Donc, postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Bon ben voilà comment je suis devenu conducteur routier chez Préma. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie surtout de rejoindre cette entreprise. Une belle boîte, hein, familiale, accueillante. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle expérience de job. Allez, ciao